À Loge, dans le sud de Touraine, prairies et roselières ont retrouvé leur aspect naturel au cœur de cette zone humide traversée par l'Indre. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'agglomération de Roanne, plus de 100 000 habitants, est baignée par la Loire et un vaste chantier a été lancé pour ramener la nature en ville. Deux régions, deux projets pour un même objectif trouver des solutions durables pour s'adapter aux défis climatiques. Au cœur de l'agglomération lochoise, les prairies, cernées de haies et de roselières, ont remplacé de vastes peupleraies. Un réseau de marais a été créé et en dix ans, le milieu a été restauré sur les 250 hectares de la vallée. Avant l'intervention de la collectivité, il faut s'imaginer qu'on ne voyait pas du tout le patrimoine bâti qu'on avait derrière, on ne voyait pas le donjon ni rien. Donc ça a vraiment ouvert le paysage et donc ouvert le milieu en règle générale. Donc voilà, là on se situe en plein cœur d'une roselière. Il y a encore trois ans, on était en plein cœur d'une peuplerie. Donc on est venu abattre les peupliers qui ont été valorisés en bois d'œuvre ou en bois énergie, broyer les souches et on se retrouve avec une végétation typique d'une roselière. La zone humide des Prairies du Roi, une zone d'expansion de crue, joue désormais un rôle d'éponge, de régulation des débits des cours d'eau. C'est-à-dire qu'elle absorbe l'excès d'eau en période de crue et elle la relargue en période d'étiage. Il y a eu un rôle épuratoire euh, du milieu, il y a eu aussi un rôle tampon du milieu. On constate aussi des effets positifs euh, sur la résilience du territoire face à la sécheresse et une augmentation de la biodiversité du fait d'un milieu ouvert. L'aménagement et la restauration de cet espace naturel sensible ont coûté 160 000 euros par an pendant 10 ans à la communauté de communes Loge Sud-Touraine. On est tout à fait dans le cadre actuel de la volonté politique de l'État de redynamiser ces entités et puis leur redonner leur première fonction et de préserver la nature. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne, cofinanceur du projet avec la région Centre-Val-de-Loire et le département d'Indre-et-Loire, a investi 580 000 euros pour la création de cet espace naturel sensible. Depuis 2009, le syndicat qui gère l'eau de 42 communes autour de Roanne a misé sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Une solution innovante qui permet à l'eau de s'infiltrer là où elle tombe. Jardin de pluie, toiture végétalisée, massif infiltrant, noue enherbée et fleurie. La nature réinvestit la ville. Alors là, on se retrouve sur le parvis d'une école maternelle. Avant, c'était que du goudron. Et donc, il euh, y avait vraiment cette volonté de créer des espaces euh, enherbés, végétalisés. Des espèces qui soient résistantes euh, par temps sec et par temps de pluie et en fait vraiment la volonté des élus de notre territoire, c'est vraiment de rapporter de la nature en ville et de la biodiversité. On est en milieu résidentiel. Donc avant, on était sur une largeur totalement goudronnée, imperméabilisée avec des grilles et des avaloirs. Et maintenant, on est sur une noue plantée, enherbée et même avec des arbres. La pente de la voirie a été modifiée pour que les eaux ruissellent dans l'ouvrage. En fait, l'eau du coup est stockée et s'infiltre en fait, tout doucement dans le sol. en fait. On voit derrière nous en fait, toute une série en fait, de bassins d'infiltration, des grands espaces verts, qui récupèrent et les eaux de toiture, de la salle des fêtes et de la salle de sport, et qui récupèrent aussi les eaux de ruissellement ben, du parvis et une partie de la voirie. L'eau de pluie va, va rentrer directement dans la nappe phréatique qui va alimenter les débits des cours d'eau. Et ça permet d'assurer une qualité et une quantité suffisante de la ressource. Ça apporte à la fois de la biodiversité en ville, mais aussi en termes de coûts, ça va être intéressant puisque on n'a pas tout cet aspect énergétique, génie civil, etc. Une SFN, c'est rentable. Ça coûte pas cher. Un investissement en fonctionnement, surtout si on compare avec du génie civil pur et dur. Et ça rapporte beaucoup. Euh, en matière de biodiversité, partout, elle est renforcée grâce au SFN. En matière de stockage de carbone, si on multiplie ces actions, on a tout bon par rapport à la résilience face au changement climatique. À Roanne, désormais, la gestion innovante des eaux pluviales est intégrée dans tous les projets. On demande aux élus et même aux habitants en fait, de retrouver l'eau en surface. C'est un changement de paradigme, un changement de culture. C'est un peu novateur. Et du coup, ben, il y a beaucoup de travail à faire, de sensibilisation, de communication. qu'il faut se lancer en fait, et pas avoir peur. La nature est là, il faut apprendre à, à vivre avec elle, à s'adapter. Dans les Prairies du Roi, à Loge, les agriculteurs assurent l'exploitation durable des prairies reconverties. Cet espace naturel sensible est devenu un site écotouristique ouvert au public, et le cuivré des marais, une espèce rare et protégée, a réintégré les espaces ouverts. On a une espèce phare qui est le cuivré des marais. Et on a vu euh, se multiplier la population et s'étendre la population sur l'ensemble du site. On peut dire qu'il y a eu un regain d'espèces euh, typiques des prairies humides. L'objectif a été atteint. On a réalisé un poumon vert. On aide d'ailleurs d'autres projets, d'autres collectivités à travailler en fait sur les solutions de restauration des, des zones humides qui permettent de préserver la ressource en eau d'un point de vue quantité, mais également d'un point de vue qualité. Loche et Roanne, à la ville et à la campagne, deux aménagements efficaces, duplicables, une équation parfaite pour préserver la ressource en eau.